Le commandant de bataillon est prié de mettre son bataillon au Galafou. C'est calé, chef des forces des armées d'Haïti. Mesdames, messieurs, messieurs les membres du haut commandement, mesdames, messieurs les directeurs, les directeurs et membres de cabinet de la défense, officiers, sous-officiers, soldats et employés civils de la défense, messieurs et dames, infatigables travailleurs de la presse parlée, écrite, Télévisé et médias en ligne. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la base du corps d'aviation. En ce matin ensoleillé du 17 mars 2023, c'est pour nous un honneur d'accueillir sur l'esplanade du corps d'aviation des forces armées d'Haïti le premier ministre et sa délégation. Donc sans plus tarder, J'invite donc le commandant en chef des forces armées d'Haïti le lieutenant général Jodel Lesage, à venir prononcer ses propos de bienvenue en la circonstance. d'Haïti, par mon organe sont fiers de vous accueillir chez vous au code d'aviation des forces armées d'Haïti. En la circonstance un bataillon renforcé composé des différentes unités des forces armées d'Haïti. Gouvernement, Monsieur le ministre de la Défense, Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Messieurs les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police et les représentants du haut état-major de la police, mesdames, messieurs de la presse, officiers, sous-officiers, soldats, mesdames, messieurs. Après beaucoup de réflexions et de consultations, j'ai décidé de venir vous voir ce matin avec tous les membres du gouvernement. La situation nous interpelle et nous répondons présent. Je suis là pour vous dire ce que le gouvernement de la République et le peuple haïtien attendent de leurs forces de sécurité. L'heure est grave. Situation malouque. Chaque jour, force fait noyau balaer plus terrain pays nois a yon un moment difficile que grain a tout fait pas respecter femmes bandi, bandit pas respecter bien quelle graines haïtien pas respecter la vie pas respecter la loi depuis plusieurs mois d'un côté, Moon pas passé. D'un autre côté, Moon s'est obligé quitter Caillot, de prendre refuge sur place publique ou bien Caillot amis. Ce n'est pas même une assurance que gang armé n'a pas réinvahi. Moi, à l'écoute, réflexion population. Mouentande sa compatriote nou yo a sou radio dans réseaux sociaux et les oreilles dans téléphone. Yo dim, pou pour ki sa gouvernement pa bay pour pou l'bay la police yon coup de main. sa klè pou tout moun. Za fè maintien l'ode, kouri derrière voleur arrêter assassin, faire respecter la loi et assurer sécurité publique en général, c'est travail la police avec la justice. Travail sa yo, la police a fait chaque jour malgré moyens limités. Si la police pas multiplier opération contre gang la situation tape pas fini. Net. La situation dépassée niveau sécurité publique pour tourner un problème sécurité nationale, nous devons admettre la police administrative et la police judiciaire sont pas formée pour faire face à un problème sécurité nationale. Unités spécialisée yo, qui dans la police nationale suffit pour répondre à la situation qui a développé dans le pays. Ça n'a pas vu journée aujourd'hui, jour ce n'est pas des affaires. Ça n'a pas vu aujourd'hui, c'est plusieurs groupes bandits qui ont toute qualité de gros âmes font de foi. Et qui déclarent peuple haïtien la guerre. Là, ce n'est pas un problème de sécurité publique. C'est un problème de sécurité nationale. Devoir gouvernement, c'est de citoyens, sécurité pour toute activité économique, politique et sociale qu'a a fait libre et libre, pour les gens qui ont à l'école sans qu'ils sautent. Pour ça, nous sommes obligés de dégager nous pour nous couper toute gang qui a la terre avec panique dans la population. Il y a un petit pays, ya, femme ou garçon, qui choisit sa vie, ses vi, se pays, yo, yo entrée dans l'armée. Ils prend formation ici, tant l'autre bord de l'eau. Permettez-moi de remercier publiquement tous les paysans qui voient un au bon gens formation sous place. Ou qui recevra plusieurs centaines d'animaux dans la base de la caillou pour entraîner. Nous fiers aujourd'hui, pour nous avoir quelques animaux dans un bel uniforme aligné devant nous. Quand la situation du pays devient difficile, que des entreprises ferment, que nous perdons des emplois par milliers. Quand la désespérance atteint un niveau tel que les filles et les fils du pays n'envisagent leur avenir qu'ailleurs, il nous faut retourner aux fondamentaux, à ce qui a fait de nous le peuple que nous sommes. Et nous sommes devenus ce peuple après l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité, celle qui a créé notre pays, il nous faut utiliser toutes nos ressources, réaffirmer que nous sommes farouchement attachés à nos libertés, liberté de circuler, liberté de vaquer à nos occupations, liberté de vivre tout simplement. C'est pour cela, aujourd'hui, que je suis venu rendre visite aux forces armées d'Haïti pour signifier à nos officiers, à nos sous-officiers et à nos soldats qu'en ces temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro un pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. À l'origine d'Haïti, il y a eu l'armée. Anciens esclaves avancent sur l'histoire, précurseurs et défenseurs des droits humains, dans un monde où les questions raciales déterminaient le destin des hommes et des femmes. Il y a eu, en 1804, cette victoire sur l'injustice que nous continuons de célébrer, que le monde retient, même si Haïti vit, depuis un certain temps, une succession de moments difficiles. Au commencement était l'armée d'Haïti, une armée déterminée qui a mis fin à l'esclavage. Jodia nous avons besoin de tous les forces de sécurité. Nous avons besoin de détermination qui déhabitent l'armée indigène. Nous avons besoin de mettre ensemble toute l énergie l énergie de la police et toute unité spécialisée l énergie de l'armée à la collaboration yon peuple haïtien uni pour nous mettre fin à actes criminel fait sous population. Abraham dit c'est assez. Il faut que ça finisse. Moi, je viens de dire aujourd'hui, hein, peuple haïtien, c'est pour nous compter sous force l'autre. Moi, je viens dire nous le pays a besoin de nous toutes. Moi, je viens dire il fait noir depuis trop longtemps. Parole parle de tout côté. Dans tout département. Tout partout sur la terre côté qui est haïtien. Pays pas contre coupé, fâché avec l'histoire. C'est vrai, il y a un pile bagarre qui passe. Mais n'a ponté sur tout ça qui était passé déjà comme expérience, pour nous faire pi bien, pour nous faire tout ça qui est possible, pour gagner un pays meilleur pour tout le monde. Les forces de l'ordre ont évité le pire ces derniers mois. Elles nous ont tant de fois épargné de grands pédilines. Nous ne les remercierons jamais assez pour ces nuits et ces journées passées à veiller sur nous, à faire en sorte que nous dormions tranquillement, à protéger nos vies et nos biens. Elles ont souvent enregistré des pertes dans leur rang, ce que nous déplorons et que nous condamnons. C'est au nom du peuple haïtien que le gouvernement vous dit aujourd'hui nous continuons continué à faire des pour nous joindre les moyens, pour nous équiper toute force sécuritaire, puis bien. Bah, nous yo, ont yo besoin. Et mettez-vous dans situation pour répondre, le nous de vous. Marchez pour dit, croyez toute gang qui déclaré nous la guerre. L'union fait la force, et nous à dire. C'est dans l'union de nos forces de sécurité que nous trouverons la force de combattre les gangs et d'éradiquer l'insécurité. C'est la condition sine qua non pour revenir à un fonctionnement normal de nos institutions, pour attirer de nouveaux investisseurs, pour créer de nouveaux emplois, bref, pour reconstruire. Reconstruire nos infrastructures et aussi pour attirer des touristes en grand nombre. À Haïti, Nouvelle-A, nous ne pourrons pas la bâtir avec des gangs qui sévissent partout. Ils doivent entendre raison ou nous leur ferons entendre raison malgré eux. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, Nous venons aujourd'hui pour nous constater que nous parons pour nous mener une bataille bataille contre l'insécurité. Nous venons nous pour nous travailler la main dans la main à force policière dans la bataille contre l'insécurité. Officiers, sous-officiers, soldats, moins je connais que nous parons pour nous servir pays noir, pendant la prospérité, droit tout le monde. L'armée avec la police cristalliser l'espoir gros changement, dans la question sécuritaire, qui est la première préoccupation peuple pas L'histoire passée, l'histoire récente, nous disent que nous avons raison d'y croire. Nous devons compter sur nos propres forces d'abord. Quand nos partenaires et nos amis le pourront, ils nous viendront en support. Nous comptons encore sur eux. La tâche ne sera pas facile. Mais grâce à votre courage, votre engagement, votre détermination, la victoire sera au rendez-vous. Nous comptons sur la police, nous comptons sur la main. nous comptons sur le support peuple haïtien. Que Dieu bénisse nos forces de sécurité et notre cher Haïti.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 What? Oh! You the gas Yes, yes. Bye -bye. yes. Bye -bye. Thank mm -hmm. you. ministre finalement au gouvernement. Le haut pas de la police nationale là, ici.